Bonjour les amis, ici nous sommes sur un truc tout à fait nouveau que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est une vidéo, mais c'est aussi un magazine, c'est ce qu'on peut appeler un... une vidéo magazine. Donc nous avons une couverture, c'est hashtag partage, ma photo, et le thème c'est 12 conseils SEO, pour améliorer le trafic organique de votre site ça c'est le thème et maintenant on va passer au plus important l'explication donc euh, fait important ce que vous n'avez jamais vu c'est que j'ai ici 80% des internautes ignorent les annonces google et nous avons l'article mais il n'est pas terminé parce qu'il y a une suite. OK. Alors, il ben, faut que je sache, je sache ça. Et puis, nous avons une très belle, euh, très belle euh, illustration. Et nous avons ici des vidéos. Chaque fois que vous voyez une flèche, ça veut dire qu'il y a un lien qui va vous ramener quelque part. Une flèche, deux, deux flèches, trois flèches, quatre flèches, cinq flèches et six flèches. La première flèche ici, comme... L'article n'est pas terminé. Il y a une suite à découvrir. On va euh, cliquer sur... Pas sur la flèche, là, euh, par exemple, regardez la main, elle est ouverte. Et maintenant, il y a un doigt, le pouce qui est... Euh, L'index qui qui va pointer sur le lien, il est partout, là. Donc, pour le, voir l'article, le, le, je clique. J'ouvre et je suis dans, vous allez voir seulement une petite partie de, du site, mais c'est le site que euh, où vous allez euh, lire euh, l'article, le, le, le, ok Alors, comme d'habitude, vous voyez, les, les sites, ils nous sortent énormément de conneries là, voilà, et puis, vous allez regarder, voilà, tout le texte est là, avec des illustrations, SEO, et tout ça. Donc, l'article, il, il appartient à ces gens-là, à ce, ce site-là, qui s'appelle, quoi euh, Twaino. Twaino. Donc, c'est, j'ai récupéré ça, et je vous donne le lien. Vous allez tomber directement dans leur site, et puis vous allez faire ce que vous voulez. Alors, ben, pendant bien, bien entendu, vous allez lire les les articles, ces importants statistiques à connaître, euh, 1, 2, 3, voilà, bon, yeah, statistiques statistique générales sur les moteurs de recherche, 1, 80% des utilisateurs de Google ignorent les annonces, ça c'est important à savoir, une baisse de 40% des... voilà, etc, etc, vous êtes en plein dans le texte, moi je suis pas là-dedans, C'est vous êtes directement chez le producteur enfin l'auteur de du texte et c'est un site ok donc moi je vais chasser ça et je vais revenir à ma page euh, de, de, de, ce qui est extraordinaire avec cette méthode c'est que avec seulement une seule page on est dans le on est dans le thème de, de, de du, du trafic organique ou payant, mais nous avons un site, c'est-à-dire un article avec tout un site à l'intérieur, nous avons une vidéo qui parle aussi de 10 astuces pour booster votre trafic organique, vous avez un deuxième qui parle plus de visiteurs gratuitement, c'est le trafic, les leads, c'est le trafic illimité avec Facebook, c'est plutôt Facebook, et comment j'ai eu un million de visiteurs sur mon blog et à une question du trafic. Donc, sur le même thème du trafic organique ou payant, nous avons sur la même page cinq 5, euh, 5 articles différents. Bien sûr, chacun il regarde la chose de son euh, coin, de son angle de vue, et il va vous donner énormément d'informations. Hein, ok et puis il y a ce petit truc là, ça représente moi, ça, re... ça me représente moi c'est hashtag. hashtag partage. Alors, pour les, les, les, les, les vidéos, là, il y a une, une flèche bleue. On clique, on sort, et on est où On est dans euh, YouTube. Enfin quelqu'un qui a compris. Le gars, il va vous expliquer énormément naturel. de choses. Bonjour de voilà. De recherche vers donc, votre site. Vous voyez. Mais avant de démarrer, je vous donc moi je vais sortir de là et je vais regarder avec euh, ces Adam là. La même chose. Je clique et je suis chez Adam. Et lui, euh, bien entendu, attendez, mais il faut que je, que, que je cadre. hop, non, non, c'est une annonce voilà, ça c'est Adam elle est ZK voilà. sur son site web et c'est 13 pour minutes respiré. il y a 13 minutes et une demi-heure, il y a des trucs comme ça ok voilà allez, hop je sors et je continue, alors ce genou là, je clique, voilà, et je regarde aussi, lui, lui il parle de SMMA, c'est un truc... ...utilisé par l'agence SMA à l'heure actuelle, mais qui, en fait, depuis plusieurs semaines dans l'agence, nous permet et de là, il trouver parle de des leads de, de manière trafic en, et en sur un en illimité, mmh. etc. Donc, c'est pas la peine de continuer. Euh, je sors et je reviens au dernier, là. Comment j'ai eu un million de visiteurs. Voilà. Il va sortir, il va parler lui aussi. Vous avez publié vos premiers articles. Après avoir beaucoup travaillé, vous vous attendez légitimement à ce que Tonton Google vous envoie un torrent de visiteurs. Mais rien ne se passe, le néant. Après plusieurs semaines ou mois de travail, vous actualisez frénétiquement. Voilà, donc euh, vous avez vu euh, la chose là. Et puis, ça c'est pour moi, c'est moi. C'est-à-dire que si vous voulez découvrir d'autres offres que je vous fais, c'est pas des offres, c'est d'autres partages que je fais, vous cliquez sur l'hashtag c'est mon logo à moi graphique et voilà vous allez tomber sur une vidéo ou bien sur la suite tout ça tout ça c'est moi hein. je suis sur sur ma ma page vidéo donc il euh, y a tout là tout là dedans c'est tout ce que j'ai envoyé dernièrement euh, pour ceux qui me connaissent, ils, ils, ils connaissent à peu, à, à peu près tout ce que j'ai partagé. Par exemple, par exemple, ici, 10 363 euh, vidéos pour, euh, de, de formation. Il y a énormément de trucs. Là, c'est carrément... Euh, c est, c est, il y a énormément de... Euh, c'est 20 445 vidéos. Et là, c'est seulement 29 hacks euh, YouTube, etc. etc. Ça, c'est un tuto pour la réalisation de vidéos euh, un peu sophistiquées. Là, c'est Osama Amar. Là, c'est 1304 vidéos tuto. Euh, là, bon, c'est Ronaldo. Il parle plutôt de développement personnel, etc. Etc etc etc c'est il y a énormément de choses à regarder là il y a énormément de choses à regarder là dedans voilà là ici je parle comment faire des logos quel, quel type de logo vous devez adopter etc etc 151 c'est ça voilà donc avec un seul truc vous pouvez regarder énormément de choses et surtout que c'est fait à partir d'un ça c'est un c'est un pdf donc quand vous allez arriver dans le pdf vous allez vous allez télécharger le pdf je vais le je vais vous laisser le, le lien pour télécharger le pdf et automatiquement vous allez ouvrir ça et puis vous allez cliquer Ici, vous allez lire l'article d'un site. Vous allez euh, cliquer ici. C'est plutôt mes vidéos à moi. Les autres que vous n'avez certainement pas vues, euh, Et puis ça, c'est une vidéo qui, qui explique le même thème, de la même chose, euh, différent de celui-là, différent de celui-là, différent de celui-là. Donc, vous êtes sur cinq articles et chaque, chaque, chaque un article et quatre vidéos et chaque chose euh, parle de la même chose de leads c'est-à-dire du, du trafic ou bien c'est organique ou bien c'est payant et euh, vous avez vous, vous avez avec une seule page vous allez passer de bons moments bien entendu euh, c'est pas encore développé euh, les choses que vous allez recevoir prochainement euh, prochainement ça va être euh, sous cet euh, aspect là et puis, bon, ici, j'ai mis une couverture. On a on a l'impression d'être sur un, un, un magazine en bonne et du forme. Donc, il y a une couverture, et il y a tout. ben ça va s'enrichir, vous allez voir. Ça, ça va être très, très, très bien. Donc, likez, partagez, commentez et abonnez-vous parce que vous allez gagner énormément de choses et c'est gratuit. Ça, voilà, j'ai ajouté ici, gratuit. C'est le partage gratuit. OK Donc, euh, vous n'avez rien à perdre avec moi, euh, plutôt, vous allez gagner énormément de temps, et vous allez gagner énormément d'enseignement, de, de formation, etc., etc. Et puis, euh, moi, je me, je, je me charge de collecter tout ça et de vous le ramener, ramener. Et puis, euh, je ne cesse pas de vous relancer sur le fait de me dire euh, ce qui vous intéresse, parce que vous pouvez avoir des trucs comme ça. Ok, voilà, donc euh, à demain, parce que chaque fois, je, je produis chaque jour une vidéo, au moins, aujourd'hui j'en ai produit deux, et puis euh, lendemain, et ainsi de suite, vous allez avoir au moins une vidéo par jour. Alors, je vous dis merci, et à demain